Le pancréas est une glande amphicrine, c'est-à-dire à la fois endocrine et exocrine, située en rétro-péritonéal ou plus exactement rétro-péritonisé sur le plan embryologique. Il est intimement lié au diodénum et se situe en avant des gros vaisseaux, veine cave et aorte abdominale. Sa tête est encastrée dans le cadre diodénal alors que sa queue est intimement liée à la rate. Elle est constituée de quatre parties la tête, l'isme du pancréas, le corps du pancréas et la queue du pancréas liée à la rate. Afin d'étudier la structure de la rate, on va l'isoler pour voir ses différents constituants. Sur ce modèle anatomique, on voit bien l'aspect triangulaire du pancréas, dont la tête est encastrée dans le cadre diodénal. On voit aussi nettement les principaux canaux excréteurs, représentés par le principal canal, le canal de Wirsang, qui traverse toute la glande et s'ouvre dans la paroi interne du deuxième diodénal dans la grande caroncule. Le canal de Santorini, un peu plus haut, s'ouvre dans la petite caroncule, 2 cm plus haut. Le canal de Wirsang est rejoint en fait par le canal du colédoc ici en vert avant de s'ouvrir dans l'ampoule de Vater. On revoit aussi sur ce modèle les différents segments du pancréas. La tête, l'isme, le corps et la queue du pancréas. Et on, on voit bien que c'est derrière l'isme du pancréas que passent les vaisseaux mésentériques, artères, mésentérique supérieure et veine mésentérique supérieure qui passe par la suite en avant de la troisième portion du duodénum. C'est en fait derrière l'isme de pancréas que se constitue la veine porte. Les relations intimes entre la tête du pancréas et le duodénum rendent impossible l'exérèse du pancréas en cas de tumeur sans retirer le diodénome, c'est ce qu'on appelle la diodénopancréatectomie céphalique. De la même façon, les relations intimes de la queue du pancréas et de la rate rendent souvent nécessaire la réalisation de ce qu'on appelle une splénopancréatectomie.